Il y avait une réforme de bac qui se faisait, une réforme de bac bi-ingénieur donc en faculté où ils voulaient mettre vraiment l'apprentissage par les soft skills en avant dans tout cet ensemble de cours très théoriques. et ils cherchaient un peu des assistants pour encadrer tout ça et donc Charlotte est me, me chercher. J'apprécie fédérer un groupe et j'ai été amené à, à faire quelques projets en secondaire mais d'une telle ampleur ça relevait d'une autre complexité. En fait, ça m'a permis de travailler sur des compétences transversales qu'on n'a pas l'habitude de travailler à l'université, tout simplement. Par exemple, la communication, euh, l'organisation, euh, la prise en considération des sentiments, des sentiments de l'autre, euh, en fait, savoir faire des concessions, c'était plein de en fait c'était très relationnel au final. Je me rendais compte que c'était quelque chose qui, qui manquait pour moi dans, dans le programme bio-ingénieur, vu la quantité de travaux en groupe qu'on demande et donc je trouvais ça tellement dommage de parfois gâcher des projets entiers simplement suite à la mésentente entre quelques personnes. C'est la première fois que les étudiants travaillent en, en équipe et du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant en fait, de les encadrer dans ce, ce, ce processus de projet tout, tout nouveau pour eux. On a toujours été dans un cadre très étude-théorique alors que là on a plus été dans le relationnel et c'est quelque chose qui manquait justement je trouve dans les études et qui est une belle, un bel apport. On a appris énormément de choses en pratiquant et en même temps on a appris à travailler en groupe donc on a appris énormément de compétences en un seul cours. Ce projet, donc la, la, la mise en pratique de cette matière de systématique végétale en lien avec aussi cet apprentissage de soft skill a constitué le, le démarrage du projet. Et on a réfléchi pas mal à deux en fait sur euh, qu'est-ce qui, qu qui pour nous était le plus difficile à appréhender dans un travail d'équipe. Et c'est comme ça qu'a découlé l'organisation en plusieurs modules. Et euh, entre autres ce focus aussi sur un peu les, les personnalités et le fait d'accepter les différences qui pour nous ça, ça reste un point difficile à appréhender dans dans les travaux en équipe. Individuellement, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai tendance à travailler vraiment toute seule. à Être perfectionniste, et rester dans mon travail toute seule. Et là, j'ai dû m'ouvrir aux autres et euh, mettre un peu ce côté de perfectionniste sur le côté et rendre un travail de groupe et pas un travail à moi. Les étudiants ont répondu à, à ce dispositif de manière, je trouve, très enthousiaste. Euh, C'était d'ailleurs Très chouette d'encadrer de, de ce premier projet parce qu'ils étaient un peu, je vais dire, parfois compatissants avec le fait que pour nous aussi c'était nouveau et donc très, très finalement bienveillant envers ce qu'on leur apprenait aussi. Souvent maintenant avec les médias on se parle beaucoup plus par internet et maintenant on était beaucoup plus en face à face et ça incitait beaucoup plus au face-à-face face et euh, c'est toujours beaucoup plus agréable de parler à quelqu'un en face et on voit tout de suite euh, comment les gens vont réagir, du coup une meilleure interaction, ce qui peut faire un meilleur travail. Comme on n'a pas voulu leur donner une recette toute faite de comment on fait un travail en équipe parce que ça n'existe pas, c'est hyper variable suivant les groupes, du coup chacun est à même de piocher les outils qui l'intéressent et vraiment et c'est cette dynamique en TP qui permet aussi d'interagir beaucoup avec eux parce que, voilà, ils apportent chacun aussi le, leurs éléments sur des thématiques qui, qui les touchent plus. Comme dit Charlotte, c'est pas du tout, euh, on ne leur dit pas vous devez fonctionner comme ça, mais on leur met juste des outils à disposition. Puis après, ils prennent ce qui, ce qui leur parle et ce qui, ce qui est utile pour eux. Quoi. Et ça peut être propre à chaque individu. Hein, un fonctionnement optimal en groupe, ça n'existe pas. Tous les groupes sont différents en fonction de la dynamique, en fonction des types de personnalités. Et donc, ils prennent vraiment les outils qui, qui leur parlent. Quoi.